Fidèles téléspectateurs du continent africain, bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission, Les Grands Juries. Celui que nous recevons dans ce numéro spécial Grands Jury, a le verbe haut, un style bouillonnant, une voix qui porte, une culture générale considérable, ténace sur le terrain des idées, il est l'un des plus grands panafricains panafricanistes du monde contemporain. Vous l'aurez compris, nous recevons ici ce soir le président de l'ONG d'urgence panafricaniste chroniqueur et essayiste, Kemi Seba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher frère. Nous vous remercions d'avoir accepté non, cette invitation. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là avec vous. Avec moi, pour vous interroger, Massire Diop du journal L'indépendant. Bonsoir, Massire. Bonsoir. Nous avons également, Sa Majesté, le Grand Saxe, Mamadou Diadé Sakou, promoteur de Tropique TV. Bonsoir, Sakou. Bonsoir, Omar. Bonsoir euh, le frère Kimi Seba. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, Sa Majesté. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Et je suis Omar B. Sidibé, pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM. En tout cas, accusé d'avoir en Afrique, en tout cas depuis moins de 10 ans, initié l'opinion, incité l'opinion africaine à rejeter la politique française sur le continent. Aussi, le grand jury a été informé de la profanation par l'accusé de la tombe du président, Modi Keïta, Donc, Kemi Seba est appelé à répondre aujourd'hui de ses deux chefs d'accusation. <rire> Quel est déjà votre état d'esprit La question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui écrit les charges On passe à de France Parce que la formulation ne ressemble pas à ce que je rencontre partout où je vais dans les rues. Euh, quand je vais dans les rues euh, depuis mon retour au Mali, c'est le cas dans la plupart des pays d'Afrique francophone que je foule, que je visite, les gens comprennent parfaitement que ce n'est pas le rejet de la politique française, parce qu'il y a plein de Français qui souffrent. Oui. Le prolétariat français souffre, on l'a vu, la manière dont il est réprimé par l'oligarchie néolibérale française, oui. donc ce n'est pas le problème des Français. Je parle du système néocolonial, qui est à la fois blanc et noir, oui. parce que, comme le disait François Fanon, l'impérialisme n'a pas de couleur, il a simplement le, la couleur du dollar et aujourd'hui de l'euro. Et je terminerai juste en disant que profanation, ça, ce sont les réseaux pro-français qui ont voulu grossir une polémique qui n'a pas lieu d'être. Nous, nous allons en revenir. – Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Okay. Mais OK. Madame Massiré, ma, ma, ma qu'est-ce que vous attendez de l'invité ?– Bon, j'attends surtout de l'inviter, euh, je ne dirais pas de clarifier sa position, parce que ça va nous mener à Peau, et bientôt, ça sera à Ndjamena. Euh, en tout cas, de nous dire... Euh, un peu pourquoi tous ces bruits, pourquoi à chaque fois on entend Kémy sur des gros coups, sur des buzz, comme on dirait. sax Oui, moi j'aurais souhaité que le frère jure sur l'honneur et sur la dignité de nous dire toute la vérité parce que tout à l'heure vous lui avez cité les chefs d'accusation, mais de nous dire que réellement, est-ce que vous êtes panafanique et. Et panafricaniste ou soit et ce perturbateur. Un anarchiste, comme l'autre. Hein. Voilà, comme le dirait l'autre. Parce qu'il va falloir qu'aujourd'hui qu'ils disent la vérité. Oui. L'émission, elle a eu lieu eh, tous les jours, tous les jeudi. Mais aujourd'hui, vous êtes en, audi en audience spéciale. Spéciale. Voilà. Ok, c'est un, une cour Donc okay, hoc suite. <rire> okay, <monsieur rire> le Seba, les fixé par oh, mes deux jurés. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme Est-ce qu'il il a encore des saisons en Afrique C'est Déjà, de un, j'adore l'émission. Elle n'aime pas commencer, mais je l'aime déjà. <rire> parce que c'est ce genre d'échange de, que j'aime. Surtout quand il y en a plusieurs face à moi. Mais il est important quand même, si vous le permettez, avant d'en répondre à votre question, euh, de préciser que, vous savez, mon seul juge a toujours été Dieu. C'est important que je le précise. Et je ne me soumets qu'à lui. Mais il n'en demeure pas moins que je peux toujours exprimer, expliquer positions pour ceux qui ne le comprennent pas. Ils sont de moins en moins nombreux en Afrique. Et ceux qui ne le comprennent pas, comme le disait mon professeur de philosophie, le professeur Grégoire Biogo, le grand philosophe gabonais, il me disait, certains, certains feignent ne pas comprendre, alors qu'aujourd'hui le monde entier comprend la spoliation du continent africain. Après on peut débattre sur les formes, sur les méthodes, ce sera peut-être l'occasion aujourd'hui. Je reviens maintenant par rapport à vous, qu'est-ce que le pan C'est l'unité des diverses formes d'africanité, sauf que comme je l'explique dans mes ouvrages, notamment dans l'Afrique libre ou la mort, ou le prochain qui va sortir cette année, s'unir en tant qu'Africain n'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, l'Union africaine, ou ne serait-ce qu'elle, dans l'UMOA, on a l'union d'un certain nombre de responsables politiques Parfois d'autocrates en tant que tels, qui sont tous africains. Est-ce que ça signifie qu'ils sont panafricanistes Non. Il faut qu'il y ait une unité dans le cadre de la souveraineté, de oui. l'autodétermination. C'était le projet des pères fondateurs, c'était le projet de Thomas Sankara, c'était le projet de Kwame Nkrumah. Enfin, Thomas Sankara n'est pas le père fondateur, mais oui. un des grands héritiers. Oui. C'était le projet des de, de, de Kwame Nkrumah, des Patrice Emery Lumumba, des Ruben Oumioube, des Modibo Keita. Oui. Hein, et euh, c'est notre projet plus que jamais aujourd'hui. Voilà sur le panafricanisme avant d'évoquer les raisons de son séjour ici au Mali oui euh, je veux dire est-ce que cette forme de panafricanisme, de panafricanisme que lui il incarne est véritablement euh, au, au diapason avec euh, les exigences du monde actuel moi c'est ça d'abord ma première préoccupation j'ai envie de vous, vous poser je, je suis touché de la question je vais vous répondre par une question est-ce que vous avez lu ne serait-ce qu'un de mes livres juste pour que je puisse me situer oui ou peut-être malheureusement bah, vous répondez à des non. questions oui, non non mais répondre parfois l'accusé si vous... ne pose pas des questions ici si si si je ne suis accusé par personne mais ça me permettra juste de mieux répondre à la question si je, par exemple vous, si vous avez déjà la réponse à votre question si je puis me permettre d'être terminé si j'ai les éléments de réponse ça me permettra d'encore mieux préciser ma question si vous n'avez pas lu je comprends la raison de votre et question parce que tous ceux qui me lisent savent pertinemment que mon obsession justement est le monde actuel beaucoup parlent du panafricanisme avec une grille de lecture géostratégique qui est adaptée au monde passé. Par exemple, je vois encore des gens qui sont dans une grille de lecture euh, hystériquement marxiste, alors qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, le communisme aujourd'hui est rentré malheureusement dans une sorte de néolibéralisme sociétal, même s'il s'oppose au néolibéralisme économique. Et je dis qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, la nouvelle ligne de démarcation dans ce monde global en tant que tel, c'est le néolibéralisme d'un côté et ce qui s'oppose à cette uniformisation du monde voulue par cette oligarchie néolibérale, c'est le souverainisme qui est... Euh, Incarnés par des gens qui peuvent être critiquables sur bon nombre de points, que ce soit les Poutines, auparavant Mahmoud Ahmadinejad, Go Chavez, Péa Son âme, etc. Et que nous essayons de faire au niveau qui est le nôtre. Quand nous parlons de panafricanisme, la tonalité souverainiste qu'elle a aujourd'hui, c'est parce que dans ce monde globalisé, ceux qui résistent à ce déracinement du monde sont ceux qui sont dans une logique de protéger le. le quelque part, leur, leur identité alors l'identité africaine est multiple le béninois n'est pas le malien sur un certain nombre de points on a des différences, le sénégalais, etc mais dans ces diversités, comme le disait Charenta Diop, on fait partie d'un bloc civilisationnel comme le, disait, euh, comme le dit souvent le conseiller de Vladimir Poutine, mon ami Alexandre Douguin, et je pense que chaque bloc civilisationnel doit être capable de se comprendre, s'entendre, de se regarder pour exister dans ce concert des nations et éviter l'exclusion dans, dans ce concert des nations Donc, Ok, ça en fait, euh, la question que je me reposais à l'accusé... <rire> j'ai dit qu'il n'est pas. Non, accusé. Il, qu il il, il, pas il, vous savez, j'ai tellement été accusé par l'élite française oui. Oui, que entendre que je suis accusé par mes frères, ça fait Allons-y, allons-y. C'est pas moi qui vous accuse. Qui moi, moi, je dois vous juger. C'est ah, ah, les gens et c'est les personnes, les hommes et les femmes qui nous regardent Nous, nous avons reçu qui des nous, plaintes. Voilà, combien Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'avoir incité la jeunesse africaine à rejeter la politique française. Mais pas l'impression que je reçois plus de soutien que vos plaintes. Mais bon, allons-y. Le panafricanisme il est défini, il est répété, mais ce n'est pas ça le problème. Tout à l'heure, à l'intro de, de sa prise de parole, mm -hmm. il a cité ces grands hommes mm -hmm. qui ont marqué cette histoire dans son inicité. Et, et je rajouterai son... Ali Mohamed, qui voilà. est quelqu'un de de, de, de toutes connaît. les façons. En quoi la question que je m'aurais mm -hmm. posée, oui. ces hommes-là, en quoi vous vous, vous retrouvez Qu'est-ce qui, comment aujourd'hui, euh. si est vivant aujourd'hui mm -hmm et ce qui va se retrouver en vous bah, ?– Je pense profondément. Je pense et je le dis simplement. Vous savez, quand vous vous battez pour le droit à l'autodétermination de votre peuple et que vous êtes confronté parfois euh, à des membres de votre propre peuple qui sont les premiers à défendre le droit de l'extérieur, de pouvoir régir vos réalités intérieures, Maudibo Keita lui-même a été confronté à cette chose-là à l'époque où il était dirigeant, nous, au niveau de la société civile, on est confronté à des gens qui, bien qu'ils soient africains, sont plus prêts à défendre les intérêts de l'élite occidentale que les intérêts des populations africaines. Et ce que je constate, c'est que partout où on va, quand euh, on, je fais le tour de l'Afrique francophone ou du monde, parce que j'ai la possibilité d'aller un peu partout dans le monde, je constate que bon nombre de gens, sans que parfois on ait besoin de le citer, disent que nous sommes en train de tenir le flambeau de personnes qui se sont battues auparavant pour le droit à l'autodétermination de populations, population. Quand nous nous battons contre la France-Afrique. Cette France-Afrique-là, c'est elle qui a fait oui, en sorte… – Oui, mais les Mouribou juste, juste, les, les faisaient avec pour, un certain nombre de valeurs. – malheureusement et oui, mais… – aujourd'hui, ces valeurs, et, et commandereuses, manquent beaucoup à votre génération et surtout à vous, les leaders. – Je trouve que votre jugement essentialiste sur notre génération ne tient pas la route face à la réalité du terrain. Dans notre génération, il y a différents courants, il y a différentes sensibilités. C'est Tupac qui disait que la manière dont il fonctionne à son époque, ne peut pas être la même manière dont fonctionnait Luther King… – Vous, dans Malcom... votre combat, je... il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas de non. goût. Est – Est-ce que je peux… Ah, – Allez, oui, allez-y, allez allez je, allez je vais allez juste allez mon ah, Oui, allez-y, allez-y. – Je viens oui, avec plaisir, oui, mais ce serait bien que les allez spectateurs puissent m'entendre. Et je dis donc que c'est Tupac qui disait que la manière dont il menait sa vie, et dont il menait sa lutte, et dont il menait ses idées, ne pouvait pas être la même manière dont ceux qui l'ont précédé la menaient chaque époque à ses réalités. Et Kémi Seba est Kémi Seba, et, et ne veut pas être d'autre… Euh c'est une course de relais. avec. Vous avez dit tout à l'heure que le monde d'aujourd'hui a ses réalités. Il faut être cohérent aussi dans nos propres questions. Okay. Le monde d'aujourd'hui a ses réalités. Les réactions face à ce monde ont leur réalité. Et je vais vous faire une petite confidence. Je ne changerai pour rien au monde. Parce que je pense véritablement être de la manière dont Dieu m'a créé. Avec mes qualités et mes défauts. L'introspection, je la fais. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit ici. Mais toujours pour être meilleur à chaque fois. Et j'essaye de faire du mieux possible en tout cas pour que le peuple prenne conscience. Et je le vois au quotidien, je le vois sur les réseaux, je le vois dans la rue, partout où je vais. Il y a quand même une grande partie des gens qui se reconnaissent dans le travail que nous effectuons. Oui, Kemi Seba, parlant de l'objet de votre présence ici au Mali, dites-nous pourquoi Kemi Seba séjourne ici au Mali Tourner, comme on le fait un peu partout, de sensibilisation sur les questions relatives au néocolonialisme, à la souveraineté, à la responsabilité aussi du citoyen, parce que le but n'est pas toujours de dire que le problème c'est l'autre, oui. mais aussi de se regarder dans une glace et de toujours tout faire pour essayer d'être meilleur en prenant conscience aussi de nos forces et de nos faiblesses d'accord et parce que aussi il y a une mobilisation le 20 janvier et des, des membres de la plateforme IREBOLO m'ont demandé de leur apporter mon soutien oui. pour aider à réunir les gens et donc même si c'est une décision souveraine de la population malienne de se mobiliser ce jour-là ils ont estimé que ma présence serait un grand plus donc j'ai euh, accepté de venir et à côté de cela, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans une campagne aujourd'hui euh, quand on parle de la lutte contre la France-Afrique, elle est plurisectorielle, il y a la question euh, militaire okay. avec euh, Barkhane évidemment qui est là et il y a aussi la question monétaire avec le trucage euh, du, la, la, du maquillage du France CFA déguisé en écho, même si ça ne trompe personne et on sait que l'écho aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'y revenir en détail avec grand plaisir, okay. Et malheureusement en français, fois customisé. Voilà. Ok. Sur les véritables motivations. Oui, sur les véritables motivations, on voit que c'est sa visite est intervenue quand même dans un, dans une période assez critique. Hein, vous savez, avec tout ce qu'on dit autour de la force Barkhane et avec tout ce qu'on dit autour de la maladie également. Est-ce que euh, vous n'avez pas un problème derrière la conscience au cas, par exemple euh, La conscience euh, Oui, parce que je me dis qu'on euh, a ce problème qui est là, la maladie, oui. où vous allez euh, rassembler beaucoup de monde durant ce jour-là peut-être oui. Est ce que qu qu'est-ce qu que vous, vous dites, qu -ce que qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Les gens ne se réunissent jamais en dehors de, du 20 janvier qui arrive là. Bon, euh, en tout Donc cas le 20, le 20 janvier. Ton accusé aime trop poser des questions. C'est mon côté journalistique. Comme travail hein. à la télé. Oui, c'est oui. pour ça. Mais en, en tout, tout cas, fait. la mobilisation ah, attendue le 20 janvier intervient dans ce qu'on appelle par exemple parce qu'il y a une urgence. On est actuellement en état d'urgence sanitaire. J'espère que vous êtes au coup quand même, conscient de cela. On a depuis le. – Vous savez que depuis un an euh, au Bénin, euh, les regroupements sont interdits aussi. Donc euh, ça n'a pas empêché que ceux qui doivent se réunir se réunissent. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas l'organisateur de la mobilisation. On m'a appelé pour apporter mon aide. Si vous voulez vous attaquer aux organisateurs, attaquez-vous vos concitoyens. Maintenant, ce que je dis juste pour terminer, oui. je le dis avec amour, parce que j'ai vraiment l'impression que je vais tout faire pour faire durer encore plus l'émission, parce que j'adore ce genre d'exercice, en, en vous disant que, euh, vous savez… Euh, quand on est dans une situation injuste, immorale, il arrive un moment où les gens veulent prendre la responsabilité. Ce n'est pas moi qui me lève en me disant « Sortez tous ». Il y a déjà un certain nombre de gens partout, je vais, qui me disent « Kémi, on t'attend le vin, on t'attend le vin, on est là, on est là ». Avant même que j'ai parlé pour dire qu'il y avait une mobilisation le vin. Donc euh, c'est la population malienne qu'il faut interroger sur cette question. Et la question de conscience, vous savez, on est dans une crise. Le nom de mon ONG, c'est « Urgence ». Okay. En pense au pluriel, parce que la maladie principale, celle qui tue le plus en Afrique aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, c'est la France-Afrique. – On est d'accord, mais, mais actuellement quand même, c'est surtout le Covid qui fait plus bon, de Moi je constate depuis le… – Et le... qu'est-ce que les urgences panafricanistes font par rapport à cela bah, – Vous savez, j'aimerais vous inviter puisque demain, on va être en tournée en distribution de matériel médical pour notre ONG, comme on le fait partout en Afrique. On a, les gens vont croire que c'est moi qui vous ai demandé d'écrire cette question, tellement elle m'arrive, <rire> Parce que, parce que euh, on va distribuer comme on le fait partout. Euh, c'est des choses que le, les médias retiennent moins. Ça ne me dérange pas. Les, les médias retiennent souvent euh, le, ce qu'ils appellent, ce que le frère a appelé le buzz. Moi, je ne crée aucun buzz. M Mon existence, est-ce qu'elle est, -ce qu est Ceux qui veulent en tirer l'expérience ou la substance qu'ils veulent, le font. Mais à côté de cela, des actions politiques, il y a aussi les actions médical et social, dans cette période de pandémie, aucune ONG africaine, je dis bien aucune, n'a distribué autant, dans autant de pays, de manière simultanée, du matériel médical, d'accord que nous avons fait tous les médias, beaucoup de médias africains en ont parlé en 2020 et c'est ce que nous continuons à faire. Nous serons demain en distribution de matériel médical. Si vous voulez, vous pouvez nous accompagner. Ok, ça soulève la motivation. Voilà, derrière, tout, ce tout, derrière toutes ces urgences panafricanistes là, il y a tout le temps quelque chose qui se casse et l'acquisé il aime tellement poser des questions que de répondre. Oui. Mais maintenant, pourquoi non, réponds, vous pour n'intervenez pour, voilà. bon, non, non, ouais. vous, vous, vous pas en des périodes stables c'est quoi, hein quoi la période stable période stable là où il n'y a pas ce que nous vivons aujourd'hui actuellement. Mais j'étais là avant qu'il y ait le Covid au Mali. Je vous ai ah pas bon entendu. Ouais, oui, mais vous étiez là. au Mali Oui, vous étiez là en quel moment, à quel moment du Mali Je vous écoutez, étiez là C'est lorsque le moment, les gens avaient commencé à rentrer dans les grandes contestations mais contre le régime des IBK. C'est parce qu'il reçoit des invitations certainement. Bon, première chose, mon cher grand frère que j'aime tant. Euh, vous êtes très mal informé mm. parce que la première fois que je suis venu faire mes mobilisations politiques au Mali c'était en 2015 oui. 2015 il n'y avait pas encore les. 2015 c'est à Guélof qu'on avait connu allez-y non ça n'allait pas si vous voulez je on va le laisser faire votre monologue allez-y donc bref donc ce que je dis juste non moi j'aimerais savoir parce que c'est pas moi qui vous accuse vous m'expliquez oui vous me direz quand je peux parler non c'est moi si qui vous donne la parole c'est moi qui vous pose la question voilà il m'a déjà il m'a déjà donné la parole je vous pose les questions, vous répondez oui, allez euh, si j'ai le si temps de parler oui. non vous aurez le temps de ah, parler gloire à Dieu. parce qu'on a besoin de vos, ah, de vos réponses c'était tout simplement, c'est pas moi qui vous acquise qui. les gens vous acquisent d'être là ou dans d'autres dans lieux, en d'autres circonstances que lorsqu'il y a instabilité que répondez-vous à ces voilà. gens je réponds que ce genre de propos, c'est les propos que généralement l'ambassade de France sort à chaque fois que je suis dans un déplacement politique et je trouve qu'il y a un drôle d'écho entre ce que dit l'ambassade de France et ce que vous dites là, je vous en laisse la responsabilité je vous dirais que je vais partout en Afrique, moi je ne vais pas systématiquement en période de crise, mais non, il se trouve qu'à l'Afrique francophone, est dans une période de crise depuis un certain nombre d'années, ça n'a pas commencé avec le Mali, ça n'a pas commencé avec le Covid, ça n'a pas commencé avec le départ d'Ibeka, ça n'a pas commencé avec Barkhane, ça n'a pas commencé avec la destruction de la Libye ça fait un certain nombre d'années que la France Afrique, comme le disait un blanc, un Toubab, François-Xavier Verschave la France Afrique existe depuis très longtemps et la France Afrique est une crise sociale, politique et économique, pour citer son nom. Alors si vous voulez, on peut éviter d'agir quand il y a la crise, quand notre population est ostracisée de manière économique, de manière politique, quand notre population est asphyxiée et vit en, en, en état d'assistance perpétuelle vis-à-vis -vis des mamelles occidentales qui, dans le même temps, pillent nos ressources minières et de manière générale, on peut faire ça. Et puis, il y a une autre génération de personnes, d'Africains, qui estiment qu'en période de crise, il est temps d'arrêter, de demander l'aide de l'Occident et de s'organiser nous-mêmes. C'est ce que nous essayons de faire et on a face à nous... Et c'est un petit peu ce que disait, euh, euh, je, je n'ai pas envie de me tromper sur l'auteur, mais en tout cas je me souviens de son exemple, il dit « Vous savez, quand vous menez ce combat contre le néocolonialisme, vous avez, vous avez besoin de vos deux mains. Une main pour repousser le néocolonialisme qui est devant vous oui. et une main pour repousser derrière vous » vos frères africains qui vous tirent. Qui vont vous poignarder dans le dos quand oui. vous essayez de les défendre. Okay. C'est une réalité que je suis D'accord, mais c'est le mettre pas. Ça que Il pas si pas je à parler en oui, mais je suis imperturbable oui. et ce n'est pas ce genre de chose. Non, non vous n'êtes pas là pour vous non, non, non non non. C'est-à-dire je veux vous mettre non. à l'aise en vous disant on va vous mettre à l'aise en vous disant que je suis très à l'aise Non non, c'est-à-dire vous n'êtes pas là pour être auditionné à charge mais à décharge aussi. Dites-vous que nous vous donnons l'occasion ouais. pour, pour répondre à certaines questions, de, que certaines qu voilà, de, dans ça, est là. Je, je vous réponds oui. en vous disant que, vous savez, euh, moi je suis venu ici toujours dans le même logiciel qui est venu, contribuer à l'éducation politique des oui. autres. C'est tout. Je ne réponds à aucune charge décharge. Je me prête au jeu parce que je sais qu'on a dit ouais. que c'est un tribunal. – Ouais, c'est une parodie. – Voilà, ah, donc ouais. on, on accepte. Ouais. Et je sais que j'ai en face de moi des interlocuteurs qui m'intéressent, d'accord, et, euh, et que certains je découvre. Et donc c'est l'occasion pour moi euh, d'échanger. Mais euh, euh, vous savez, il y a des personnes qui, sciemment, ne veulent pas comprendre, quand le monde entier comprend. Okay. Je vais en Amérique du Sud, je vais au Moyen-Orient, je vais en Europe de l'Est, je vais dans différents endroits en Afrique, je vais en Asie… Euh, tout le monde comprend, parfois sauf certains Africains, oui. mais une grande partie d'Africains comprennent et c'est ça le plus important. Kémy, vous l'avez dit, vous séjournez ici à l'appel oh, du Ireolo Debout. Leur objectif, c'est de réclamer le départ oh, des troupes étrangères du Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, à, est qu à l'état actuel de nos armées sahéliennes, que vous pensez que cette demande est réaliste dans Moi, le contexte euh, actuel Vous savez, euh, si vous remarquez bien mon là, allocution. Euh, Allez-y, il termine. Y termine. Vous, vous, vous allez faire une réaction. Allez-y. Okay. Mon, mon allocution depuis que je suis arrivé a toujours été de dire que j'accompagne euh, des gens qui m'ont invité. Oui. Mais on est tous des adultes, hein, peut-être des pères de famille, oui. on est tous des gens responsables. Et on sait que ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est comme des gens qui, euh, de, en n'étant même pas sur le terrain, disent tout le monde, il ouais, faut envahir l'ambassade de France, etc. Les gens qui lancent ces appels-là sont souvent cachés en Europe. Oui. Moi, je suis sur le terrain. Et je sais la réalité des choses, je sais ce qui est possible, je sais ce qui n'est pas possible, je sais que ce n'est pas en un coup de baguette magique que l'armée française va partir. Mon souhait est que l'armée française parte. Et je sais que si l'armée française part alors qu'elle sait très bien qu'elle a contribué, ça ce sont mes mots et mes responsabilités, à l'organisation du chaos, parce que la destruction de la Libye ça ne s'est pas fait par un coup de baguette magique, il est évident que si elle part tout de suite, euh, il faut qu'il y ait... Euh, une entité qui puisse la remplacer pour seconder l'armée malienne qui a été sous-armée pendant trop longtemps. Et j'ai dit hier dans une chaîne concurrente, et je le redis aussi ici, que euh, si euh, l'armée française part, il y a beaucoup de gens qui lancent un appel à la Russie. Moi, je connais très bien la Russie. J'ai été très souvent, j'irai peut-être encore pour, le, au cours de cette année. J'ai de nombreux amis dans l'appareil dans de l'État, clairement. Mais je dis que euh, si elle nous aide, il faut qu'elle nous aide temporairement, mais il ne faut pas qu'on soit naïf. Parce que l'Afrique ne s'en sortira de toute façon à long terme que par elle-même. Et personne ne vient vers l'Afrique avec une rose à la main. Chacun veut une ressource. Personne ne doit être naïf. Et donc c'est pour ça que je... Pour répondre et pour conclure ma réponse à votre question, je pars du principe simplement que euh, notre volonté et que l'armée française parte, Parce qu'on ne peut pas demander à une personne qui a contribué au chaos de venir faire maintenant le médecin. Il faut qu'on soit, qu soit aussi rationnel. Surtout que quand les autorités demandent à parler avec les entre guillemets rebelles, d'accord c'est l'armée française qui elle-même refuse ce dialogue. Elle sait pourquoi. – Les djihadistes surtout. – Oui, oui les, voilà. Les, bon, le, moi, vous savez, le terme djihadiste, djihad, c'est quoi C'est effort suprême contre <rire> soi-même. Je suis un peu mal à l'aise avec la terminologie madine française. – On va dire terroriste. – Voilà, terroriste. C'est déjà un petit peu plus euh, euh, adéquat à mon sens. Là, les autorités veulent parler avec les terroristes. Oui. Le, le, les autorités françaises ne veulent pas. Pourquoi il y a des questions de fond qu'on peut se poser, okay. on peut réfléchir longuement dessus. Et les autorités françaises ne veulent pas, mais quand elles ont voulu libérer euh, leurs ressortissantes, euh, elles ont parlé avec, avec euh, les terroristes en tant que telles. Donc vous voyez un petit peu, il y, y a un certain nombre de mécanismes, et on se dit qu'il faut que l'armée la, française parte. Oui. Est-ce qu'elle partira mercredi Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas naïfs, je ne crois pas à l'histoire du grand soir. Je crois que l'histoire est une addition de différentes séquences qui, au bout d'un moment, permettent, le départ. Et j'espère qu'on contribuera à cette réalité-là. Le but, c'est de rassembler une masse critique. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Et faire en sorte que ça puisse continuer à contribuer à accentuer la volonté de faire partir l'armée française. Il y aura des partenaires qui vont remplacer l'armée française. Et je demande à la population malienne et africaine de manière générale, soyons attentifs à ne pas chasser un colon pour en prendre un autre c'est tout ce que je dis voilà donc c'est surtout la question qui me dérangeait un peu parce que les gens disent d'accord on va chasser l'armée française mais on va on veut la faire remplacer par les russes vous voyez donc ça me met même un peu mal à remplacer un colon par un autre j'ai répondu hein, voilà voilà donc là là c'est répondu mais dans vos propos on a j'ai comme l'impression que vous êtes euh, trop focalisé sur le cas de la Libye. Alors que les problèmes que les Africains connaissent, euh, je pense que c'est un peu antérieur à ce problème de la Libye. Certainement, le chaos a été créé en Libye pour des raisons personnelles, mais ça ne, ça ne veut pas dire que c'est le, le point qui nous a un, un peu mis dans cet état-là. Donc pourquoi cette fixation Alors, sur euh, le cas libyen Moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas envie de citer les responsables, les hauts responsables politiques maliens actuels qui tiennent ce discours que je tiens. – Parce que vous, vous doutez que quand je parle du Mali, je n'en parle pas en me levant un matin après avoir mangé mon petit déjeuner, je parle avec des hauts responsables qui vous disent que ce qui s'est passé en Libye, des hauts responsables actuels qui vous disent que ce qui s'est passé en Libye a grandement contribué, même si ce n'est pas la seule raison, à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est exactement mon propos. Je dis que ce n'est pas la seule raison, mais nier que la déstabilisation de la Libye a déstabilisé le Sahel, – J'ai envie de vous dire que même le, le pompier pyromane qui est l'oligarchie française, elle-même le reconnaît. Donc euh, je veux bien qu'on crée des débats, mais je veux aussi qu'on puisse regarder les choses en face. Maintenant, je répète et j'insiste, ce n'est évidemment pas la seule raison, il y avait des conditions euh, sous-jacentes, et c'est de ça dont vous parlez. Parce qu'on dit toujours une chose, une civilisation est détruite par l'extérieur, que s'il y a, il y a des, déjà rongé de l'intérieur, il y avait un certain nombre de problèmes à l'intérieur de la nation malienne, personne ne va nier cette réalité-là, mais je dis que ces problèmes ont été hystérisés, hyperbolisés, par, justement, la crise libyenne. Voilà. Allez-y. Voilà. En, en écoutant, au départ, euh, ce jeune accusé de perturbateur d'un <rire> mais après l'avoir écouté, on te voit parce que le libérateur, et le secouriste, l'urgenciste, Alors, quelle est l'alternative que vous proposez à ce jeune qui sera avec vous le 20, après avoir chassé l'armée française Quelle est l'alternative Déjà, je tiens à préciser, mon cher grand frère, que je ne suis le libérateur de personne, si ce n'est de moi-même. Et je ne suis le leader de personne, si ce n'est de moi-même. Il se trouve que euh, Dieu a fait en sorte que ma voix puisse porter auprès de beaucoup de gens. Ça, c'est une réalité que je ne veux pas nier. Ce serait hypocrite de le faire. Mais euh, je suis le président de l'ONG urgence panafricaniste. Je refuse, parce que l'africain aime trop cette histoire de leadership, de pseudo mésianisme euh, acquis de, de certaines religions euh, ou de certaines cultures plutôt euh, extérieures, moi, je suis un frère, un porte-voix qui peut être un catalyseur sur un certain nombre de points. C'est oui. important de le préciser. Maintenant, pour aller au fond de votre question, euh, moi, je, je, je viens clairement, euh, quand je parle de tournée de sensibilisation sur les réalités du néocolonialisme et sur la nécessité du souverainisme, pour rappeler à la population que oui, il faut que l'armée française parte. C'est une évidence et je pense qu'on est aujourd'hui très nombreux à le souhaiter. Et je vais même vous faire une confidence, mais je pense que vous le savez, vous êtes journaliste comme je le suis, Aujourd'hui, une majorité de la population française veut le départ de l'armée française du Mali. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui est partagé par énormément de gens, y compris en France. Maintenant, à côté de cette réalité-là, quand vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je répondais à, à, à la question du, du, du frère, euh, quand vous voulez que une armée entre guillemets puissante parte. Il est important qu'il euh, y ait une alternative qui soit présente. Cette alternative, je l'ai dit, il y a un certain nombre de partenaires qui se veulent euh, euh, une force de proposition dans cette situation euh, au Mali, au Sahel. Il y a des entités, il y a la Russie, il y a la Turquie, etc. Et j'insiste dessus parce que je vois des envolées lyriques, des gens qui disent « oui, c'est bon, on dégage la France, mais non, c'est la Russie, c'est Poutine ou rien ». Et je dis « je connais la Russie de l'intérieur ». J'ai dû aller ces dernières années plus d'une cinquantaine de fois à Moscou, Saint-Pétersbourg. Je suis ami avec parmi les plus puissants euh, des autorités russes qui apprécient mon travail. Et je peux même vous faire cette confidence. Euh, ils apprécient mon travail et ma force de mobilisation. Mais euh, les Russes n'aiment pas quand les Africains leur disent non. Oui. Il y a des choses qui m'ont été demandées euh, en termes de euh, quasiment d'agir comme un aide téléguidé. Moi, j'ai dit, je ne suis téléguidé que par Dieu. Et jamais... Quelqu'un va me dire ce que j'ai à faire. C'est mon côté peut-être perturbateur pour reprendre vos propos. Okay. Mais je suis un Africain souverain. Ah – Pas moi, et avez tes détracteurs Oui, mes détracteurs, ils sont, ils, sont, ils sont grands comme une cabine téléphonique oui. ou comme une tasse de thé. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est… Euh, je termine juste par là, oui. après je, je, je, vous redonne la, je vous laisse la parole parce que c'est vous le tribunal allez allez et moi l'accusé, en vous disant simplement que mon rôle est d'éduquer la population en rappelant que l'alternative est nécessaire mais que l'alternative n'est pas une finalité. La finalité, c'est nous-mêmes, c'est notre propre… Ontologie, c'est notre propre paradigme politique, c'est notre propre souveraineté. L'Afrique, en nombre, en ressources humaines, a aujourd'hui une richesse que la plupart des gens dans le monde n'ont pas. Notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de nous faire confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle de l'armée malienne, j'étais choqué de voir parfois dans la diaspora malienne des gens qui se moquent tout le temps de l'armée malienne en disant c'est l'armée la plus haute d'Afrique. Quand on est capable de se dévaloriser entre nous, il ne faut pas attendre que les autres nous respectent. Okay. C'est comme les gens qui parlent de lutte contre la négrophobie, mais nous-mêmes, entre nous, on est capable de se haïr de manière perpétuelle. Okay. Donc, je dis, l'armée malienne a été sous-armée face à des entités qui sont surarmées par les mêmes entités qui donnent les bons points et les mauvais points. Je pense qu'il faut avoir un rééquilibrage sur ce terrain-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dis, l'alternative est nécessaire. La Russie, sans doute. Peut-être pas que elle, parce qu'il faut multiplier les cartes. Mais attention à ne pas finir incarcéré dans ce partenariat qui peut se transformer en néocolonialisme. Okay. Et M. Seva, depuis la tenue du sommet de Pau l'année dernière, on a l'impression au Mali que la fièvre anti-présence de l'armée française est en perte de vitesse. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de prêcher dans les déserts C'est faux, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que le sommet de Pau, euh, le gouvernement français, l'élite française, un petit peu comme un macro qui euh, euh, parle à ses employés, a tapé du point sur la table. et Moi, je l'ai vécu de plein fouet, puisque des gens, des présidents qui m'aiment beaucoup à la base, euh, je ne vais pas citer trop de noms, mais comme au Burkina Faso, par exemple, dès lors que le gouvernement français a tapé du point sur la table, ils ont montré les crocs, les mêmes qui me proposaient à une certaine époque des postes de conseillers par rapport à la jeunesse, parce qu'ils estimaient que j'étais plus écouté par, la, par leur jeunesse qu'eux-mêmes sur un certain nombre de points. Je ne rentre pas dans des détails. Et donc, je vous dis simplement que cette, euh, cette pression, a été perçu comme une très grande menace par la plupart des dirigeants de la sous-région. Mmh. Mais quand vous allez dans la rue, là, la pression n'est pas retombée. Hein Les gens sont toujours dans cette démarche de se dire qu'ils veulent le départ de l'armée française. Et je dis toujours, il y a un bon sens populaire. À côté de ce bon sens populaire, maintenant ce qu'il faut, c'est une intelligibilité et une compréhension des enjeux. Parce que comme ça a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je dis tout le temps, si on lit un minimum mes, mes ouvrages et si on connaît ma pensée, je dis qu'on ne peut pas simplement dire l'autre part, il faut être capable de préparer un plan de sortie. Le plan de sortie, c'est que si vous voulez telle part, vous devez être capable d'avoir la certitude qu'un partenariat au moins aussi fort oui. logistiquement puisse vous accompagner et que vous puissiez déjà penser au plan B qui saura que lorsque vous serez avec ce nouveau partenariat, vous pourriez avoir un plan de sortie lorsque tout cela sera fini. Parce que vous voyez, en Syrie, euh, la Syrie par exemple, dans l'accord avec la Russie, c'est la Russie, et l'Iran, qui ont deux pays que je connais très bien, euh, qui, a contribué, qui ont contribué à, à, à sauver la Syrie, qui sinon aurait été complètement détruite grâce à l'aval des nations occidentales. Eh bien, euh, Bachar Al-Assad n'a pas payé un certain nombre de choses, un certain nombre de points. Les mêmes médias... Euh, d'un pays partenaire, je ne vais pas citer ce pays, ont commencé à l'attaquer, ont, ont, ont commencé à le discréditer parce qu'il n'avait pas payé un certain nombre de choses. Donc les partenariats, là, il faut faire attention. Il faut être très alerte. Et je dis, parce que moi, je suis dans une ligne non alignée, pour avoir connu, compris, je voyage partout, je vois les choses de l'intérieur. Il oui. y a des gens, c'est Roménie qui disait, ni de l'Est ni de l'Ouest, nous sommes nous-mêmes. Oui. C'est quelque chose que moi, je m'adapte par rapport à ma réalité. Nous sommes des panafricanistes ni l'Occident, ni l'Est, ni autre, etc. Maintenant, on peut prendre des partenariats, mais soyons très attentifs. Et je dis ça, je sais qu'Alexandre Dugin, l'un des conseillers de Vladimir Poutine, qui regarde souvent mes émissions, mm -hmm. ne m'en voudra pas de dire que on peut être des partenaires, mais on doit être prudent. Okay. Et moi, je suis prudent parce qu'on sait comment on s'est fait rouler pendant trop longtemps. Allez voilà, donc moi, euh, j'ai aussi une petite préoccupation, mm -hmm. c'est-à-dire que quand j'entends souvent les gens parler... J'ai dit, est-ce que quelque part il n'y a pas une sorte de. Est-ce qu'il ne se retrouve pas quelque part dans les pensées ou bien plus loin On a vu une, une certaine tendance demander le départ de la, euh, des militaires français. Les terroristes aussi, quand ils attaquent, quand ils revendiquent, ils demandent aussi le départ des militaires français. Oui. L'opinion française également, vous venez de le rappeler, et ça a été dit, je crois, dans le journal Le Point. Une, on a vu également euh, une grande partie de l'opinion dans un sondage qui demande aussi. Le retrait des troupes françaises, Est-ce que quelque part... – Il n'y a pas une connexion ?– Quelque part. – Moi, je pense que la seule connexion qu'il y a, c'est la connexion du bon sens populaire. Vous savez, quand vous voyez des gens braqués, volés, pillés, euh, toute personne dotée de raison, quelle que soit sa couleur de peau, à un moment donné, on en a marre. – Mais, mais Et... ça ne vous dit pas que, que, que les terroristes aussi aient ah. la même exigence vous que avez... toutes ces bonnes volontés-là – Vous que... savez, voilà. les terroristes, moi, je fais partie des gens qui pensent que chaque individu, chaque individu, avance avec des motifs qui peuvent être perceptibles comme bons ou mauvais en fonction du côté du manche où on se place. Et il est évident que je ne partage pas leur opinion de ces terroristes, c'est évident. Maintenant, ils se sont levés, ils ont leur réalité, ils sont contre l'Occident. Il y a un constat qui est général aujourd'hui. Partout où je vais dans le monde, l'Occident pose problème pour la plupart des populations que je, que je rencontre. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire que l'Occidental, de manière générale, doit être coupable, ou doit être astreint à la résidence de la culpabilité ou de votre jury. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas parce que vous êtes blanc que vous êtes mauvais. Et ce pas parce que vous êtes noir que vous êtes bon. Les choses oui. sont plus complexes que ça. Mais l'Occident, en tant que système politique, et même pour reprendre les propos de René Guénon en tant que euh, démarche métaphysique, l'Occident est un problème pour l'être humain dans sa globalité, parce que partout où l'élite occidentale est allée, elle a mis la planète à feu et à sang. Et c'est pour ça que même au sein de leur population, les gens sont fatigués de, de la présence française notamment et occidentale sur les terres, des terres où ils n'ont rien à y faire. Ils viennent garder, soyons logique un minimum, ils viennent garder, ils disent qu'ils viennent assurer la sécurité du Mali, ce qui me fait doucement rire. Dans le même temps, une personne, deux personnes sont capables de venir avec un couteau ou avec un fusil. Ils sont capables de terroriser un pays. Après, on dit que c'est, a posteriori, à titre posthume, on dit que c'est Al-Qaïda ou Daesh ou je ne sais pas trop quoi. Donc, vous n'êtes pas capable de, de protéger votre pays, mais vous voulez protéger les intérêts d'un pays qui a des enjeux bien plus grands. Arrêtons la naïveté. Je veux dire qu'aujourd'hui, partout dans le monde, tout le monde sait que la France, et même, je crois que c'était Arte, j'avais vu un reportage magnifique dessus, même les Européens savent que la France est là pour sécuriser les ressources sur un certain nombre de points. C'est comme ça qu'ils font. Et je tiens à préciser Mais est-ce aussi... que vous pouvez nous énumérer quelques, quelques oui. points ?– Oui, d'avancée de plus. – Bien sûr, mais très concrètement, par mais exemple, si... l'or, euh, que ce soit même, même l'uranium, euh, à la frontière du Niger, l'or, il y a un certain nombre de ressources en or qui ont été trouvées aussi au Mali, on le sait, euh, pas loin de Kidal, jusqu'à preuve du contraire. Il y a aussi euh, des zones pétrolifères qui ont été trouvées et que euh, l'élite française voit d'un très bon œil sur un certain nombre de points. Les ressources que sont l'uranium, l'or, le pétrole, vous savez que ça change une vie ça va vous transformer la Roumanie en un Qatar ou en un Dubaï. Donc tout le monde veut ces ressources-là. Sauf que nous n'avons pas la preuve, effectivement. Que c est c est... Oui, oui. nous, nous, nous, on n'a pas la preuve, c'est oui. bizarre, mais eux l'ont. Parce que c'est <rire> des médias français qui vous disent qu'il y a ça. Mais comme nous, on, nous, on est. en fait, c'est ça la réalité de l'Afrique. Mm -hmm. Pour certains, pas pour tous, par la grâce de Dieu. Mm -hmm. On est un aveugle, assis sur un banc en or massif, qui fait la manche et qui croit qu'il est pauvre. Et les gens qui nous donnent des miettes dans nos mains sont des gens qui contribuent à prendre les éléments du pan sur lequel nous sommes assis en or massif c'est ça la réalité de l'africain comment vous pouvez expliquer mon cher frère mes chers frères que j'aime tant que les médias français eux mêmes qui n'ont aucun intérêt à dire cette réalité aucun mais ils le disent parce que parfois ils ont un, une once de lucidité arte qui dit que il a ces ressources là aujourd'hui issues de tous lors l'uranium à la frontière du niger le pétrole et dans le même temps on a des maliens qui vivent dans ce pays, qui disent on n'a pas de preuves de ça. Mais c'est le résultat de ce qui se passe depuis trop longtemps. L'extérieur connaît parfois beaucoup plus nos richesses nous-mêmes. Okay. Et c'est aussi parce que peut-être on peut se questionner sur le terrain paradigmatique peut-être parce que euh, le côté matériel et le côté de ressources minières en tant que tel, c'est une obsession pour certaines régions du monde, peut-être moins pour nous mais il serait temps qu'on peut-être on, on soit dans une démarche de beaucoup plus étudier la richesse de nos sols parce qu'il n'est pas acceptable que ce soit toujours l'extérieur qui voit les choses, qui crée des conflits et nous qui soyons en train de nous dire on ne comprend pas pourquoi ils sont là Peut-être que nous ne sommes pas paix. dans les mêmes degrés d'information que vous, allez C'est possible, <rire> très possible. La, la, la question que je me aux jeunes Kumi Seba il y a de cela une vos dirigeants africains, plus précisément maliens, burkina ben vous Vos, ce pas les vôtres Non, si, moi en tant que journaliste. Ah, mais euh, je le suis aussi. D'accord, c'est vous qui êtes à la barre. À la barre. Voilà. <rire> c'est à vous qu'on pose des questions. Ils ont été appelés à, c à clarifier leur position inane. La pauvre. À pauvre. il y a de cela À Pensez-vous pas qu'il ne vous est pas facile et de vous adresser directement à vos dirigeants et de vous attaquer à des gens qui prétendent venir vous aider Est-ce que vous pensez que je l'ai pas fait Vous pensez que je ne l'ai pas fait Quelle a été la réponse Si je suis ici, c'est que la réponse est une réponse en, en mode bégayage, en mode bégayement, en mode balbutiement. J'ai été mis en prison par quelqu'un qui voulait travailler avec moi peu de temps avant, peu de temps, quelques semaines après... Euh... Le, la conférence... – de Parce poste. que c'est cette question que beaucoup ouais, de gens se posent. – Je ne okay. sais pas si beaucoup se la posent, mais je vais vous répondre quand même. Ouais. En vous disant, chers frères, qu'il y a des dirigeants qui sont terrorisés. Je le sais. – Donc vous, vous des... sortez pour les aider. – Je parle avec la plupart des... De... J'ai pas envie de mettre certains en difficulté, mais avec beaucoup des directeurs des cabinets de la sous-région, de, de, de, de hauts responsables de la sous-région. Vous, vous seriez surpris de voir le nombre de gens qui suivent le travail politique que j'effectue. Vous serez très surpris. Vous savez, le petit perturbateur dont vous parlez, il euh, y a beaucoup de gens qui aimeraient euh, que je puisse les aider à drainer la jeunesse. Vous n'avez je pas ai aimé dit. ces mots-là, j'espère. Oh non, j'adore. Moi, vous savez, je suis un disciple, n'exagérons <rire> pas. Mais je suis un, un, un poursuivant de... En, en Médouiné, on dit « Shemshou » poursuivant d'eux, un Shemshou Tupac. Tupac a été un parapluie pour mon âme quand j'étais adolescent. Il a été présenté comme perturbateur. Vous savez pourquoi Parce qu'un noir qui s'assume dans les temps contemporains, c'est un noir qui est considéré comme une perturbation. Parce que le noir doit être soumis, le noir doit être assigné à la résidence de la soumission, et dès qu'il se redresse, qu'il lève le menton vers le ciel et qu'il dit que personne ne peut l'impressionner ou le perturber quelle que soit sa couleur de peau, on dit que c'est un perturbateur. Donc j'adore ce qualificatif, ça ne me pose aucun problème. Ok. Non, non, ma question n'a pas été le problème parce que c'est le fait de savoir qu'ils sont soumis. Peut-être. Est-ce que vous aujourd'hui sur ces plateaux vous reconnaissez que donc c'est vos durisants qui se cassent derrière vous pour vous pousser à la? Ah non, absolument pas. Ah non, absolument pas. C'est Alors pourquoi vous ne nous attaquez pas? c'est vous qui avez signé. Il y en a de vos frères au Mali je qui peux, disent je, je que qu'on a fait venir la France il sous la transition. La France est venue sous la transition. Il faut que la France parte sous la transition. Pensez-vous que ces dirigeants sont toujours terrorisés et c'est vous qui êtes les bou boucliers Je peux répondre. Allez-y. Oui. Je vais bientôt lever le temps. Allez-y. Voilà. Oui. Vous savez, euh, si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'il y a rarement plus virulent ou offensif que moi contre les dirigeants d'Afrique francophone parce que je dis toujours ce proverbe une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur nos responsables devraient être des parapluies qui nous protègent des intempéries et nos responsables sont aujourd'hui des gruyères, c'est-à-dire des parapluies troués qui laissent la pluie nous toucher, nous blesser et nous rendre malades la pluie se nomme le néocolonialisme ça se nomme le terrorisme se nomme un certain nombre de qualificatifs et nos dirigeants ne jouent pas leur rôle donc Pensez que moi je suis le bouclier de... Non, je suis le bouclier de ceux qui aiment l'Afrique. Je suis un des boucliers, des petits boucliers. petit boucliers d'un mètre 84 qui aiment l'Afrique. Et, et, et ces personnes-là... Se trouve aussi bien au sein du prolétariat qu'au sein des élites. Mais non, les élites ont un rapport schizophrène avec moi. C'est-à-dire qu'elles me craignent. Je suis interdit de rentrer dans quatre pays à l'heure actuelle. Et en même temps, ils envoient leur dire pour euh, euh, parlementer avec moi. Certains, parfois, m'ont proposé des valises qui n'ont pas eu euh, satisfaction sur ce terrain-là. Certains m'ont demandé de travailler avec eux, etc. Mais je suis un homme autonome. Et j'ai un grand problème, c'est que je ne respecte euh, euh, les ordres de personne, si ce n'est de Dieu. Ok. et Séba, c'est un malien quand même monté sur le prix des. – Vous voir rentrer au Mali sans grand bruit, contrairement à ce que vous avez vécu sous le régime Ibeka. Que vous, quel, quel rapport vous entretenez avec les autorités Alors déjà, c'est stratégique. Vous savez que généralement, j'annonce toujours ma venue. Oui. Euh, comme ça, toutes les personnes qui veulent me recevoir me reçoivent. – Elle a peut-être peur des militaires. Oui. – Ah non, j'ai peur. C'est vraiment mal de me connaître. – Allez-y. – Mais euh, quand vous êtes interdit de rentrer dans divers pays, comme c'est mon cas, quand à chaque fois vous prenez l'avion, vous ne savez pas si vous allez être arrêté à la descente de l'avion, ça vous donne envie, peut-être… – De changer de stratégie. – Pas de changer de stratégie, mais de, de diversifier les modalités d'action, on va dire ça comme ça. Et euh, n'oubliez pas qu'un an, jour pour jour, j'étais interdit de prendre l'avion à Cotonou. J'avais oui. acheté mon billet cher, en plus, première classe. J'étais interdit de prendre l'avion, d'accord, et clairement… – Ces voyages-là sont financés par qui ?– Comment ces voyages-là Ce n'est pas un secret, j'ai énormément de footballeurs qui m'apprécient. Je suis à côté de ça un entrepreneur, je suis propriétaire d'un centre commercial à Cotonou que je vous invite à visiter dès que vous le voulez. C'est un centre commercial de produits 100% bio-africains. Donc je suis un entrepreneur, je travaille à la télévision, j'ai mes activités, j'ai mon ONG qui est financé par de très nombreux footballeurs et sportifs de haut niveau qui, dans ces générations, sont très nombreuses à se reconnaître dans le travail politique que j'effectue. Ok, même pas, même pas de tabou. Donc on en était où ce que les questions fusent de non, tout non, part. – Non, non, c'était de voir comment vous êtes venu dans la clandestinité. Non, donc, je... – Je ne suis pas dans les unités, parce que j'avais annoncé, annoncé sur ma page officielle que je serai là le, du 17 au 22, volontairement je suis venu avant, je suis venu le 15, pour un petit peu oui aussi. aussi, et euh, mon objectif était de rentrer, cette fois-ci de ne pas être interdit, parce que vous savez c'est très frustrant quand il y a beaucoup de gens qui vous aiment dans un pays, et que vous êtes interdit de rentrer. En Guinée par exemple, je suis énormément suivi, euh, je n'ai même pas eu l'occasion de fouler le sol guinéen, parce que j'étais venu pour parler de la corruption de nos élites. Et dès que M. Alpha Condé entend corruption de nos élites, il commence à stresser. Et donc il a envoyé des militaires à l'intérieur de l'avion, avec des grands fusils, etc., en disant « M. Kémy Seba », je fais « oui, c'est moi ». Vous n'êtes pas autorisé à fouler le sol euh, guinéen. Vous savez, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça malade. après vous vous, vous diversifiez. C'est pour ça que, par exemple, en Côte d'Ivoire... Non, non c'est le 17, vous êtes arrivé le 15. Oui. Voilà. Côte d'Ivoire, je suis parti par la voie terrestre. J'ai même pris la pirogue entre le Ghana et, et, et, et la Côte d'Ivoire. Euh, on est obligé. C'est la résistance. C'est le maquis version 21e siècle. Qu'est-ce que vous pensez de ces autorités actuelles-là – Alors ces autorités actuelles, moi je pense… – qu'ils ont elles sont vraiment protéiformes, parce que hum. dans ces autorités, il y a différents courants, il faut qu'on soit aussi objectif. Euh, il a beaucoup d'amis parmi eux, peut-être – Pas plus qu'autour de ce plateau, mais peut-être que… Oui, j'en ai partout en Afrique, j'ai des amis, ça c'est une réalité. Il y a des gens parmi eux qui m'aiment énormément, il y a des gens parmi eux qui sont indifférents, indifférents noms, mais très prudents, parce qu'ils connaissent ma radioactivité politique, et il y en a parmi eux qui euh, sont plus proches de faire des compromissions avec euh, l'élite occidentale. Mais globalement, il oui. y a une réalité qui est qu'il ne faut pas oublier la pression à laquelle est confrontée... Euh... – Donc vous êtes là pour les aider ?– Mais je suis là pour aider l'Afrique, je ne suis pas là pour aider les hommes. Je suis là pour aider euh, le continent africain, Et pas, pas que moi, euh, nous tous, j'espère. Et donc ce que je constate, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont eu un grand courage de chasser Ibeka. Je fais partie de ceux qui disent gloire à Dieu, même si ça va heurter certaines personnes. Ouais. Et euh, je termine juste en disant qu'après, euh, ils ont eu une pression internationale incroyable, y compris de leurs pères, qui ont, leur ont soumis un agenda qui dépassait l'entendement. Ouais. Et ils savent très bien qu'à la virgule près, ils vont, ils vont euh, euh, bégayer ouais. sur l'agenda qui leur est imposé. Euh, les, les fusils vont sauter, donc ils sont dans une situation qui est difficile. Oui. Moi, personnellement, je sais que je ne ferai pas ce qu'ils font, oui. mais je ne peux pas me lever et leur tirer des flèches gratuitement comme ça parce que je sais la complexité euh, dans laquelle ils sont, à laquelle ils sont confrontés. Vous savez, euh, quand on a l'occasion de voyager partout comme je le fais, ou de rencontrer des responsables politiques partout dans le monde, vous comprenez que la réelle politique, ce n'est pas simple. Et il euh, y a les envolées lyriques, et puis il y a le pragmatisme. Moi, je dis clairement, je veux le départ de la base Barkhane, des autorités françaises, parce que c'est une présence coloniale, je le dis. Maintenant, je sais qu'à l'intérieur des autorités, il y a des gens qui pensent comme moi, mais qui ne peuvent pas dire comme moi. Oui. C'est tout. Donc, euh, je pense qu'on peut le dire aussi. – Allez-y. – Oui, bon. Euh, maintenant, je vais revenir à une question, beaucoup plus peut-être euh, une question qui n'a rien à voir avec surtout le volet militaire, mmh. avec surtout le volet euh, colonialiste. Mais euh, je vois... Par exemple, vous dites que vous êtes une ONG qui parle surtout des urgences panafricanistes. Et nous, nous avons des fléaux sur lesquels nous sommes confrontés. L'éducation, c'est quand même un grand problème chez nous et on sait souvent que les populations, parfois, en ignorant un sujet, ils peuvent totalement adhérer ou pas. Hein euh, on a également des problèmes de santé. Hein Donc il y a d'autres urgences plutôt qu'à euh, chaque fois d'indexer l'Occident ou bien… – C'est -ce la seule mais... chose que vous retenez de votre travail ?– Non, non, non, ce n'est pas la seule chose, mais je veux parler de stratégie. Mmh. Parce que jusqu'à présent, nous ne vous voyons pas assez sur ce terrain. Alors... Peut-être que vous le, vous le faites, mais ce n'est pas le côté qu'on médiatise le plus… Oui. Pourquoi est-ce que c'est le... On, on arrive à quelque chose de très important. Ah, voilà, voilà. Donc, donc, par rapport à cela, j'ai encore euh, une autre préoccupation. Est-ce que je peux le de... cela Sinon, je risque d'oublier. Non, vous n'allez pas oublier parce que c'est une ah. question qui va l'une dans l'autre. L'autre question, c'est est-ce que vous avez, dans votre stratégie, pensé à, à, à écrire, pas seulement à écrire des livres pour parler de euh, le panafricanisme, le système colonial, non, mais euh, véritablement à faire une étude, montrer combien les Africains sont, sont fatigués de ces problèmes et combien c'est eux-mêmes qui doivent prendre en charge leurs leur propres problèmes avant je, de les attaquer. Voilà. Je vais répondre par la fin et, et commencer allez, par allez. le début de votre question. Mm. Je suis très embêté parce que vous n'avez pas lu mes livres. Parce que ce dont vous parlez, c'est exactement ce dont je parle. Mm. Notamment dans, dans l'un de mes livres les plus vendus, mm. qui est l'Afrique libre ou la mort, où je dresse un constat des mots MAUX euh, que connaissent nos populations. Parce que je dis toujours qu'avant d'indexer, c'est pour ça que je pense que vous ne comprenez pas forcément mon combat, avant d'indexer l'extérieur tout le temps, il faut qu'on se regarde dans une classe et qu'on voit nos défauts intérieurs qui sont très nombreux. Et je m'inclus on s'inclut tous dedans parce que personne n'est parfait ça c'est le premier point le deuxième point mon cher frère c'est que les vous savez euh, je pense que vous avez peut-être une vision, et je ne peux pas vous en vouloir, hein, parce que euh, c'est comme ça que euh, certains médias agissent. Ils aiment euh, buzzer certaines choses et ils aiment taire d'autres choses qui euh, montraient encore plus la densité l'intensité de ce qu'on fait. Pourtant, l'année 2020 était l'année où le, le plus grand nombre de médias, que ce soit médias occidentaux ou africains, ont couvert nos actions sociales, les actions sociales de l'ONG, Urgence panafricaniste, les actions sanitaires sur le terrain du Covid. On, on a lancé des formations quand même euh, en agroalimentaire. Je pense que c'est très important de dire des, des formations gratuites, parce qu'on dit que plutôt que d'attendre que euh, euh, le boulot, euh, la biscotte ou euh, la tchèque tombe du ciel, il faut qu'on soit capable de cultiver notre propre manioc et de nous faire à nous-mêmes à manger. On est dans cette dynamique-là. On crée de l'emploi. On a lancé euh, des, un, un programme de microcrédit euh, sans intérêt qui s'appelle Alodo. Alodo, dans ma langue, ça signifie l'entraide. Euh, grâce à l'aide et au soutien de nombreux footballeurs qui croient au travail que j'effectue et de différents partenaires qui croient au travail que j'effectue. Donc, quand je vous entends dire qu'on est que dans l'indexation de l'Occident, je dis que vous êtes mal informé. Si je savais que vous alliez parler de ça, je serais venu avec une pile d'articles de presse qui montrent euh, tout ce que l'on fait sur le terrain social. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Urgence Panafricaniste a été créée lors de ma deuxième peine euh, de prison, en 2014. Euh, en tout cas, l'idée est venue euh, dans ce sens-là, j'en parle dans mon deuxième livre, Black Nihilisme, et l'objectif premier, c'était d'aller sur les terrains euh, euh, de crise sociale, sanitaire et autres, et de venir en aide aux populations. C'était ça l'objectif premier. Et on s'y tient, on est dans 50%, on a une démarche bicéphale, une démarche sociale très profonde dans tous les pays d'Afrique francophone, on essaie à notre petit niveau de faire ce que l'on peut avec les petits moyens qu'on a, et une démarche politique qui fait plus de bruit, parce qu'évidemment quand vous parlez de la politique et du néocolonialisme, ça fait plus de bruit, mais ce n'est absolument pas euh, la seule corde à notre arc, je le dis simplement. – Saxe, allez-y. En écoutant toujours le jeune Québec, tu as l'impression. Québec. Ah, j'ai un nouveau, un nouveau nom. la Majesté. Seba. Voilà. Seba. Hier c'était Semi Québa, maintenant c'est Québec. Non, non, Québec, c'est <rire> un des frères aussi qui, qui, qui se bat comme, comme vous au Mali. Ok. En, en vous écoutant, on a en face de nous un jeune très intelligent. – Je sais pas. – Qui ah. sait dribbler les questions. – Oh, mais je, je sais surtout mais Quelle faut... que soit la fougue de jeunes, <rire> l'excellent de sages finira toujours par vaincre. – Ah bon Mais la, la <rire> sagesse n'est pas une question de, de, de nesses. – D'accord. Ah, vous ouais. êtes toujours en état d'urgence si vous ne respectez pas les règles d'urgence. Alors réellement aujourd'hui, un pays qui est en état d'urgence depuis des années, qu'est-ce qu'il faut réellement pour le, Mali, pour le Mali et pour ses autorités ?– C'est vrai qu'on est en état d'urgence, cher frère. Et puisqu'on doit respecter les règles d'urgence… Normalement, autour de ce plateau, on aurait tous dû avoir notre masque. Aucun d'entre vous ne l'a. Oui, mais c'est la J'arrive, j'arrive, j'arrive. pour la gouverne de notre spectateur. Vous, vous m'avez dit que je ne respecte pas les règles. Moi, j'assume mon positionnement, mais j'ai l'impression que je suis. J'ai en face de moi des gens qui font pareil que moi sans le dire. Mais je termine mon propos. Et donc maintenant, je réponds à votre question avec le sourire, mon cher frère, en vous disant que je répète un peu partout dans le monde, des gens se réunissent dont ils estiment qu'il y a une situation injuste qu'ils connaissent, Covid ou pas Covid. Euh, il y a une sœur euh, que, que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas d'accord avec certaines euh, finalités qui sont les siennes, mais une sœur que j'aime beaucoup, qui est une de vos compatriotes, euh, la soeur, euh, une sœur qui s'appelle Madame Traoré, à ça. Euh, qui a surfé sur la contestation Black Lives Matter aux États-Unis pour mobiliser, pour le cas de son frère en France, d'accord, et qui a profité de, du ras-le-bol de la population qui était confinée pendant un temps, et ils sont tous sortis alors qu'on était encore en cas de Covid vous êtes parti euh, les stigmatiser ou les, les vilipender en disant pourquoi ils sont mobilisés. Parfois, la mobilisation est nécessaire, quelle que soit la situation de crise. Ce qu'il serait intelligent de faire, ce serait de demander à tout le monde de porter un masque. Okay. Ça, c'est autre chose. Okay. Mais dire qu'ils ne peuvent pas se réunir, etc. Dans ce cas, que personne ne soit dans les rues, parce que partout où je vais dans les rues, tout le monde est collé et je ne vois pas… On ne peut pas non, responsable. Vous on pour le on oui. me rend pas respons... on peut pas rendre responsable du quotidien malien okay. bien longtemps avant que je sois là. Oui. Peut-être que nous sommes dans, pratiquement dans les… C'est les... dommage. De je même pas encore Peut-être qu'on <rire> va vous donner la possibilité de faire toute la lumière sur cette question de profanation de la tombe de Moukou. Je pense que je me suis déjà euh, exprimé sur ce sujet et revenir sur ce sujet serait, ici. serait, serait, euh, mmh. à mon sens, superfétatoire parce mmh. que euh, l'immense majorité des gens que je rencontre un peu de partout dehors ou même au final sur les réseaux parce que sur les réseaux il y a des petites critiques euh, de 50 likes 30 likes 100 likes qui parlent et puis euh, j'ai vu sur ma page un certain nombre de réactions qui sont dix fois supérieures de personnes qui ont compris la situation qui ont compris que j'ai évidemment je peux pas venir de loin faut savoir que mon programme à la base n'était même pas d'aller sur la tombe de Modi boketa c'est moi qui ai demandé à aller euh, saluer Modi Bokéta parce que partout où je vais je porte sa mémoire je porte son combat il fait partie de mes figures tutélaires comme mon maître politique le docteur Khalid Mohamed et bien d'autres et donc je viens quand j'arrive au cimetière je demande à, à mon de me dire où est-ce que je peux aller et je demande aussi à la presse de me dire où est-ce que je peux aller. Personne ne me dit rien. Les gens disent oui, t'inquiète, on te dira. Il faut savoir que la configuration du cimetière n'a strictement rien à voir avec d'autres cimetières, même musulmans que j'ai pu rencontrer. Quand je suis parti me recueillir sur la tombe de Charanta Diop, qui était enterré de manière islamique, les tombes n'étaient pas configurées de la même manière, il faut qu'on puisse le dire aussi simplement. Là, il y a très peu d'espace pour marcher, etc. Je suis venu, je me suis recueilli, les, gens, les, les réseaux pro-français, parce que c'est eux qui ont diffusé cela euh, au Mali, et euh, je, tout le monde sait qu'ils sont présents ici, il y a même des filières qui ont été interdites ou fermées sur les réseaux sociaux, des filières de réseaux pro-français. Ils ont euh, pris la partie où je marchais, en, ils ont coupé la partie où je priais oui. sur la tombe. Et il est important de dire que les gens qui me filmaient étaient sur les tombes comme moi. Anglais, les, médias, les médias, nos confrères, étaient sur les tombes comme moi en train de me filmer, oui. ils sont maliens, Personne n'en a parlé, je ne peux même pas leur en tenir rigueur, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui prennent ces parties en dehors de leur contexte pour faire croire que je profane, alors que je rends hommage de manière inimaginable. Ce qui est certain, c'est que maintenant que je sais... Euh, euh, Là où on peut aller, là où oui. on ne peut pas aller. Oui. Il est évident que je ne le referai plus de cette façon. Mais j'ai prié à deux reprises Donc vous présentez des excuses Devant Dieu, pas devant vous. Ça, c'est certain. Non, pas moi. Ah oui. Oui. Non, Tout ni devant... ce que moi, je vous pose comme question, ce n'est pas de moi. Mettez-vous à l'aise. Je, j'ai présenté mes excuses à Dieu. Je n'ai pas les présentées devant qui que ce soit d'autre. Je les présente devant Dieu. Ça a été fait okay. à l'instant où j'ai su que c'était ouais. un, un problème. Ouais. Mais Maudibo Keita, là où il est, c'est très bien que j'ai prié pour lui et que je prie pour lui tous les jours et que je risque ma vie tous les jours pour lui. Fin d'histoire. De dernière petite question. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, euh, vous avez eu euh, à contacter la femme de Modi Boketa J'ai eu des gens de la famille de Modi Boketa qui m'ont écrit et qui m'écrivaient avant que j'arrive, qui apprécient mon combat. Et certains ont compris évidemment que je ne profane absolument pas. Je vous réponds. Je vous réponds, si vous permettez, en vous disant que ceux qui sont les concernés, je ne veux pas parler pour toutes parce que je connais pas toute la famille. Mais n'est pas pour sa famille seulement. Oui. – Bon, si vous voulez, euh, faites les, les questions et... les réponses. – Non, non, oui, j'essaie. – Allez-y, allez-y. – Gloire à Dieu. En vous disant que les concernés, je ne peux pas parler pour tout, toute la famille de keita mais j'ai eu des retours de gens qui ont compris parfaitement que ce n'était pas une profanation, que j'étais venu pour prier. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui parlent, euh, qui ont essayé de me critiquer, qui ne sont pas si nombreux que ça, il y a une loupe peut pour les grossir, mais ils ne sont pas si nombreux que ça quand on se balade un peu dehors. Euh, mais… Ces gens-là, vous les interrogez pour savoir où se trouve la tombe de Boketa. Les trois quarts n'y vont même pas, ne savent même pas. Et il y a une anecdote que je suis obligé de partager avec vous qui m'a fait beaucoup sourire. Euh, une personne qui m'a critiqué, que je, dont je ne connaissais même pas l'existence, hein, je l'ai découvert à cette occasion, chacun essaie de se créer son buzz comme il le veut. C'est eux qui créent le buzz, ce n'est pas moi. Euh, qui m'attaquait Il y a des gens qui ont ressorti la photo de cette personne qui me critiquait en disant, soi-disant, soi-disant que j'ai profané. Ils ont montré la photo de la personne qui me critiquait. On le voit quand il pose sur la tombe de Modi Boketa, il a les pieds exactement là où je les avais. Ce qui vous montre en réalité que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense qu'il y a peut-être aussi par rapport au statut de Modi Boketa, c'est mon point de vue, je pense que sa tombe devrait, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi et ce n'est absolument pas une valeur législative, mais devrait être mise à un endroit espacé où les gens pourraient se recueillir parce que les gens du monde entier... L'accès peut être facile. L'accès peut être facile okay. parce que quelqu'un comme Odibo Keita. moi partout que je vais dans le monde, je, je, je défends sa mémoire, je parle de lui. Il n'y a pas une séquence, une conférence où je ne cite pas son nom pour l'honorer. C'est pour ça que quand j'ai entendu des guignols dire que je l'ai profané, j'ai rigolé. Camille okay. voilà. est-ce que vous allez peut-être rendre visite à Razbach, un de votre frère qui mènent euh, pratiquement les mêmes combats. Je ne même, même sais que... pas si on mène le même combat. Oui. Je ne le connais objectivement, je vais vous dire les choses, parce que oui. moi, je n'aime pas les tabous. Et vous vous posez cette question jusqu'à présent Vous vous êtes rencontré... La... Ça, c'est vous. J'ai appris dans la presse qu'on s'est rencontré. Je n'ai jamais oui. vu de ma vie, mais j'ai compris... ne ah, jamais rencontré. On ne s'est jamais rencontré, mais oui. j'ai compris qu'avec la presse, parfois, euh, les visions de l'esprit peuvent valoir une information euh, digne de foi. Je n'ai jamais rencontré. Euh, je sais que... Il y a eu pas mal de remous au sein de la société civile par rapport à des choix politiques qui, qui sont les siens. Euh... Ce qui est certain, c'est que personne ne peut être heureux quand un frère est en prison. Moi, j'ai été en prison à, de plusieurs, à plusieurs reprises, pas pour les mêmes raisons, plus sur les questions relatives au néocolonialisme. – Vous connaissez les raisons pour les oh, aussi, les... Oui. Bah, voilà, je, le réalisme. On pourrait développer, mais vous m'invitez pour une deuxième émission. Oui, voilà. une, chose, une chose est certaine, oui. euh, moi, je ne peux pas être content quand un frère est en prison pour ses opinions politiques, quelles qu'elles soient, qu'on soit, qu soit d'accord ou pas. Et donc, s'il si me regarde, je, je prie mon frère pour que tu puisses sortir prochainement. Et peut-être qu'on se rencontrera à cette occasion euh, et qu'on discutera de nos points communs et nos divergences s'il y a. J'ai entendu beaucoup de gens dire, que attention, Kémy, euh, Rasbat et toi, c'est pas pareil, etc. T'associes pas. Moi, je tends la main à toute personne qui est dans une démarche de l'attendre aussi. Euh, et j'espère qu'il sortira de prison, lui comme d'autres. Et que la paix pourra se retrouver parce que nos ennemis, euh, la guerre ne doit pas se faire entre nous. Okay. Elle, doit, elle doit se faire vis-à-vis -vis de l'extérieur. Kémy, nous sommes malheureusement au terme Vraiment, des malheureusement. débats. Malheureusement pour Moi, j'ai l'impression que ça n'a même pas commencé. Hein. Je, je, je pensais que les questions allaient être plus compliquées. Okay. Nous allons nous retirer pour procéder à la délibération. Ah, il y a une délibération. Mmh. Oui, ok. Et voilà, donc je pense que l'accusé s'est bien défendu. C'est vrai qu'on on, l'accuse quand même, on lui reproche de beaucoup de choses. Et il sait que peut-être que ça va lui poursuivre. Mais je pense que la cour, en tout cas, le, le juré peut, peut, peut l'acquitter. saxe <rire> Keba, Kemi, Keba Semi, Kemi Seba, Semi, Kemi okay. Okay. Seba, Kemi. Euh, oui, ok. Kemi Seba. En tout cas, moi je le trouve très intelligent. Et, il, il a le verbe facile, mais seulement pour ne pas être devant nous la prochaine fois, c'est de lui conseiller de sortir de l'urgence et de venir dans l'anticipation. N'attendez pas toujours que ça brûle pour faire le sapeur-pompier. Oui. – Votre verdict, non, vous allez commenter le verdict ah, certainement, allez-y. – J'attends le 20 janvier pour le juger okay. et donnez-moi sentence. – en... La cour étant composée de trois personnes… – C'est en délibéré en fait. – Non, pas en délibéré, c'est le président qui la <rire> ça. – <rire> <drôle, rire> Je crois que le tribunal a décidé de vous libérer des liens de l'accusation, par conséquent vous êtes acquitté, c'est uh -huh. un je, je vous remercie pour cet acquittement qui me… Tu me vole les larmes. Aux oui. Et je conclurai juste en, pour répondre au, à, à vos propos que la prochaine fois, je viendrai avec mes ouvrages et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous agissons et que nous anticipons depuis 20 ans. J'ai commencé dans les médias en 2012 oui. par ingénierie sociale, pas pour le showbiz, pas pour la télé, je m'en fous de ça, mais pour diffuser des idées parce que j'étais au fait, à travers mes recherches, des problématiques politiques et sociales et économiques auxquelles nos peuples sont confrontés. L'urgence... Non, ça se perd de la médecine. La médecine d'urgence, ça nécessite des études. Il faut Bac plus 8 pour faire la médecine, n'est-ce pas Donc, ce n'est pas parce qu'on soit une situation d'urgence okay. qu'on n'a pas la capacité d'anticiper. L'urgence panafricaniste, on anticipe depuis très longtemps. Mais il y a des crises auxquelles on est confronté. Okay. Et si on n'agit pas, c'est les autres qui vont agir. On doit le faire. Merci. C'est sur cette décision d'acquittement que prend fin ce numéro de votre émission Regards Croisés qui recevait M. kemi Seba, président de l'ONG d'urgence panafricaniste, chroniqueur et essayiste. Merci à vous de nous avoir suivis et à notre numéro de votre émission, Les Grands Jurys.